Bonjour mes chers élèves de c 1, deuxième année primaire. J'espère que vous passez de bonnes vacances avec vos familles. Mais n'oubliez pas qu'après les vacances, vous aurez quelques contrôles. Alors, c'est une semaine de révision, de soutien et de reprise des cours qu'on a déjà vus précédemment. Prenez s'il vous plaît votre livre l'arbre au mot c'est un cahier d'activité on va voir bien sûr quelques que se tient et approfondissement d'accord allons-y allez-y prenez votre cahier d'activité page 41 cette fois vous avez pas mal des exercices et d'activités, mais suivez avec moi, on va corriger tout. Alors, ce les verbes de chaque phrase. Le chien attrape la balle. Bien sûr, c'est attrape. Toujours euh, la place du verbe, de, toujours s'occupe de deuxième place euh, dans la phrase. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait le chien Le chien attrape la balle. J'écoute avec attention ce musicien. Qu'est-ce que je fais J'écoute. Écoute. C'est le verbe. Tu achètes hein, le pain tous les matins. Ne cherchez pas à la fin. Ne cherchez pas au début, mais au milieu. Achète. Les lapins grignotent nos carottes. Grignotent. Que font les lapins Grignotent. Qu'est-ce que tu fais Tu achètes. Qu'est-ce que je fais J'écoute. Qu'est-ce que le chien fait Le chien attrape. Alors, attrape, écoute, achète et grignote, ce sont des verbes. Complète avec le sujet que convient. On sait déjà que le les, euh, les pronom personnel sujet, c'est « je »,« tu »,« il »,« elle »,« on, nous »,« vous »,« il » avec « s »,« elle » avec « s cherchons, ». Cherchons, je vois la terminaison en « ls », alors je choisis « nous ». Nous cherchons la solution. Termine, je vois ici la terminaison en T, alors je choisis il ou elle, avec S il termine ou elle termine leur assiette de soupe. Essayez une nouvelle chemise, essayez, je vois ici la terminaison en Z, alors je choisis vous, vous essayez une nouvelle chemise. Nettoie, c'est le verbe nettoyer avec YER, O y e r. c'est un verbe de premier groupe. Nettoyer. Ils nettoient leur chambre avec avant de partir. Nettoie leur chambre avant de partir. Alors, ils ou elles. On peut dire ils nettoient leur chambre avant de partir ou elles nettoient leur chambre avant de partir. Alors, je refais. Nous cherchons la solution. Mettez ici nous. Pourquoi Parce qu'il y a la terminaison ONS. Ils terminent leur assiette ou elles terminent leur assiette. Soit il avec elle ou elle avec elle. Pourquoi Parce qu'ils terminent terminé leur été ici. Vous essayez une nouvelle chemise, vous essayez avec Z. Vous essayez une nouvelle chemise, vous avec Z. Ils ou elles nettoient leur chambre avant de partir. Il avec elle et elle avec elle. Approfondissement cette fois, mes chers élèves. En place le sujet jeu liste par un des mots de la liste alors on dit ils attendent le train sur le quai de gare on demande qui attend le train sur le quai de gare bien sûr ce sont des la maîtresse, l'automobiliste, les fleurs mes parents mes parents attendent le train sur le quai de gare ce sont des voyageurs elle corrige les exercices qui corrige les exercices normalement c'est pas l'automobiliste c'est la maîtresse. Elle parfume la chambre de mes parents. Alors, euh, qui parfume la chambre de mes parents, je demande. Alors, qu'est-ce que parfume la chambre de mes parents Ce sont des fleurs. Les fleurs. Il s'arrêtent au four rouge. C'est bien sûr l'automobiliste. Alors, mes parents attendent le train sur le quai de gare. La maîtresse corrige les exercices. Les fleurs parfument la chambre de mes parents. L'automobiliste s'arrête au faux rouge. En à sa leçon, Wassim a oublié des mots. Complète cette, le complète cette leçon avec leçon 1. Alors, leçon 1 s'écrit de différentes façons. Il hein? s'écrit avec IN ou IM ou. Ou comme dans les mots, oh, ça alors, I-N, I-M, O-E-N, comme dans les mots, alors ici, euh, O-I-N, O-I-N, voilà, comme la ceinture, 1 hein? e i n alors le lapin avec I-M, le train avec A-I-N, la ceinture avec E-I-N, alors je choisis pour vous, Uh, I N A I N comme le train e, e I N alors écrivez ici A I N comme le train E I N comme la ceinture alors le son 1 s'écrit aussi avec euh, les lettres 1, A I M comme dans mm, fin la fin, j'ai faim. Complète les phrases avec un sujet qui convient. Plantons de nouveaux arbres fruitiers. Alors, euh, nous plantons de nouveaux arbres fruitiers. Ferme à 20 heures. Euh, les magasins ferment à 20h. Euh, ramassez des feuilles. Vous ramassez des feuilles. Vous ramassez des feuilles. Euh, les boutiques ferment à 20h. Euh, nous plantons de nouveaux arbres fruitiers. N'oublie pas surtout euh, de mettre ici le lapin avec in n à la fin, le train avec a i -N à la fin, la ceinture au milieu, E-U-N, la ceinture. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que vous passez, bien sûr, de très bonnes vacances avec vos parents n'oubliez pas de réviser à chaque fois la langue française ce que vous aimez tous. Voilà, reprise cette semaine à la prochaine vidéo